Bonjour à tous, vous allez bien Vous avez bien mangé hum... Souvent, quand on parle de télétravail, on pense bah, que c'est pas vraiment du travail. Ou bien on pense que c'est compliqué de se concentrer. Mais en vrai, bah, on a tendance à travailler plus et aussi à être seul. Alors, tout ça, c'est des difficultés, c'est des idées préconçues qu'on a sur le télétravail. Dans ce talk, je vais vous parler de mon expérience avec euh, le full remote et je vais essayer de vous donner quelques billes pour réussir à travailler en équipe. Alors, je me présente, je m'appelle Lise Kennel, je suis développeuse élite dev euh, chez Zenika. Alors, comment tout ça, ça s'est un petit peu passé J'ai intégré euh, Zenika à Paris en 2017. <cười> Euh, j'ai travaillé pour différents clients, ça s'est bien passé. Et puis j'ai intégré une mission qui s'appelle PIX euh, en 2018. Ça s'est bien passé, je me suis impliquée, etc. Et puis j'ai eu envie de déménager à Nantes. J'en ai parlé à zénica j'en ai parlé à PIX. Euh, ils ont décidé tous les deux de me suivre dans cette aventure. Et c'est pourquoi en 2019, j'ai commencé à travailler pour Zénica Nantes, mais toujours chez mon client PIX, et donc du coup en full remote. Et puis, je pense que vous avez un petit peu suivi, en 2020, Covid-19. Donc le télétravail, c'est eh ben, démocratisé, tout simplement. Tout le monde a pu expérimenter voilà, de son côté, etc. Et puis, bon, moi, j'ai pu eh ben, tester plus de choses, aller plus loin dans mes expérimentations, etc. Alors, vaste sujet, il y a plein de choses à dire. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en profondeur, en 15 minutes. C'est pas possible. Donc, je vais parler de ce que j'estime important. Euh, de ce que je vis tous les jours. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il bah voilà, y a des choses qui ne vont pas fonctionner pour tout le monde. Et c'est normal, c'est OK. D'ailleurs, quels sont ces risques, quelles sont ces choses qui font que bah, ça, ça ne peut pas fonctionner Tout d'abord, lorsqu'on voit personne à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, et eh bien voilà, ça va commencer à être pesant. Et puis on va rentrer dans une certaine routine. Et on va euh, voilà manquer de motivation. Et puis parfois, on va avoir notre vie professionnelle qui va empiéter sur notre vie personnelle. Et inversement, notre vie personnelle qui va empiéter sur notre vie professionnelle. Et puis dernier, ris dernier risque, pardon, celui de la perception. Quand on ne sait pas ce que vous faites, on va penser par défaut que vous ne travaillez pas. On va penser que vous êtes parti faire les courses, vous promener, faire la sieste, aller chercher les enfants à l'école. Donc tout ça, c'est des risques. Et moi, mon but, ça va être de vous aider à éviter ça. Et pour ça, je vais vous donner la clé. La clé, comme dans toute relation, même professionnelle, c'est la communication. Communiquer, ça va vous apporter la confiance de vos collègues, de vos supérieurs. Plus vous allez communiquer des choses, plus euh, vos supérieurs vont avoir confiance en vous et vont vous communiquer des choses en retour. Alors ça marche dans le sens du cercle vertueux, mais ça marche aussi dans le sens du cercle vicieux. C'est-à-dire que si vous oubliez de communiquer ou volontairement vous ne communiquez pas certaines choses, eh bien vous allez perdre la confiance qu'ils avaient placée en vous et donc ils vont vous communiquer moins de choses en retour. Alors il y a différentes manières de communiquer, elles ne sont pas toutes efficientes euh, pareilles. Il y a ce que j'ai appelé la pyramide de la communication. Plus on est haut dans la pyramide, plus il y a des choses non-verbales, comme des sentiments qui vont pouvoir passer. Et plus on est haut également, plus c'est prenant comme type de relation. Tout en bas, on va retrouver tout ce qui est texte brut, la messagerie, instantanée ou les emails. Euh, comme c'est du texte brut, on va avoir tendance à écrire comme on parle, messagerie instantanée, et voilà. Et donc, bah, parfois, il peut y avoir des petits quiproquos sur ces choses-là, qui peuvent arriver. Donc moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de passer à l'étage supérieur de la pyramide, qui est l'appel téléphonique. L'appel téléphonique, c'est synchrone. On va entendre la personne, et elle, elle va nous entendre. On va pouvoir sentir, euh, voilà, ce qui se passe dans sa voix, petit trémolo, etc. Et voilà, déconstruire tout de suite... Euh, un quiproquo. À l'étage supérieur, on a la visio. Non seulement on va pouvoir entendre la personne, mais également on va pouvoir la voir. On va pouvoir voir des micro-expressions sur son visage, et ça va nous apporter des informations supplémentaires. Et puis tout en haut, le top du top, le face-à-face, -face, où là, véritablement, il bah, y a plein de choses qui se passent, mais c'est plus prenant parce qu'il faut se déplacer. Alors, un beau, c'est de la théorie, mais comment ça se traduit à moi, dans ma vie de tous les jours Alors, tout simplement, je me rends dans les bureaux de Zenica Nantes ou je me rends dans mon bureau euh, dans, chez moi, dans mon, ma pièce physique. L'important de, de, de, Ce qu'il y a à comprendre derrière ça, c'est que c'est important de séparer les activités pour un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez compartimenter euh, vos outils, des téléphones différents, des PC séparés. Et puis aussi, pour contrer la solitude, vous pouvez vous, euh, vous déplacer dans des espaces de coworking. Moi, bon, c'est un peu ce que je fais aussi quand je vais dans les bureaux Nantes. J'ai des collègues qui ne travaillent pas forcément avec moi, mais je les vois, voilà, je peux discuter avec eux, prendre le café, etc. Ça fait le même effet. Donc voilà, j'arrive, je, je, je prends mon café, j'écris bonjour. Tout simplement, quand, quand vous arrivez dans des bureaux physiques, vous dites bonjour aux gens qui sont là. Bah là, pareil, vous êtes arrivé au, bu au bureau, entre guillemets, vous écrivez bonjour. Euh, vient le moment où euh, je vais faire des, des, des revues de code avec mon équipe. Euh, non seulement ça va permettre de partager des connaissances, mais ça va permettre aussi d'avoir des discussions, de créer du lien entre les différents membres de l'équipe a le moment du daily euh, scrum meeting. Donc C'est un moment où chacun va pouvoir dire qu'est-ce qu'il a fait la veille, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, et s'il y a des problèmes, s'il si, euh, voilà, a besoin d'aide. De manière générale, pour tous les types de rituels ou de réunions, le plus important, ça va être le matériel. Et du matériel fonctionnel. Si vous n'avez pas de matériel fonctionnel, vous n'avez pas de communication. Et si vous vous rappelez le petit schéma avec la clé, là, pas de communication, pas de confiance, donc du matériel fonctionnel, une bonne connexion, voire une solution de secours de, de type euh, hotspot, un casque pour, qu puisse, pour que vous puissiez bien entendre, un micro pour qu'on puisse bien vous entendre, et pas la tondeuse du voisin. Euh, ensuite, concernant le, les visios, si vous vous rappelez, la visio c'est assez haut dans la pyramide de la communication, donc pour toutes les réunions, pour tous les rituels où vous avez votre mot à dire, je conseille vraiment de mettre la caméra. Non seulement c'est plus sympa, mais ça vous permet de, voilà, de voir les réactions, etc. Euh, les contrariétés, les inquiétudes, etc. dans une réunion. Et puis comme dans une réunion physique, parfois vous avez envie de faire un schéma, vous avez envie d'expliquer quelque chose sur du, sur du papier, etc. Bah vous ne pouvez pas dans une réunion en, en télétravail. Donc il y a des outils pour ça, ce que j'appelle les outils de schéma collaboratif. Donc il y a tout un tas d'outils qui ont fleuri sur, sur les internets pour répondre à ce besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce, sur ce genre d'outils Tout simplement, nous on fait nos rétrospectives agiles, on discute sur des décisions à prendre, on fait des schémas explicatifs, etc. Arrive le moment où je vais coder. Euh, souvent je le fais en pair programming donc à deux ou même à plusieurs en mob-programming. Euh, ce qui est important derrière, non seulement c'est le partage de connaissances, bien sûr, mais ça va vous aider à ne pas être seul à longueur de journée. Alors il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, que ce soit des outils de partage d'écran, des outils de partage de terminal ou des outils de partage de code. Au début, ça peut être un peu prenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment pas hésiter à faire des pauses, à vous timer sur, le, sur les sessions, et puis à tourner le clavier. Arrive la fin de journée, J'écris, au revoir. Et puis je vais dire aussi comment s'est passée ma journée. Ça c'est important aussi parce que sur des, avec des personnes avec qui on n'a pas forcément travaillé durant la journée, on va pouvoir voir euh, bah, si leur journée elle était bien, elle était nulle, euh, ou si ont. Euh, par exemple, on va pouvoir relier si cette personne on sait qu'elle a des problèmes perso que ça s'est mal passé, on va pouvoir relier avec euh, par exemple une réunion où euh, elle n'était pas très bien, etc. On va pouvoir euh, voilà faire les liens avec enfin quelque chose où on ne voit pas la personne quoi. Dernière chose, <coughs> déconnecter. Ça c'est hyper important pour l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle. Notamment pour les équipes qui travaillent sur différentes time zones. Quand vous, vous arrêtez le boulot, bah, en fait, euh, le travail il n'arrête pas, mais il continue. Donc si vous ne stoppez pas vos notifications, etc., bah, vous êtes encore sollicité. Quoi. Donc désactivez vos notifications, déconnecter. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, tout en haut de la pyramide de la communication, il y avait le face-à-face. -face. Moi je considère que c'est quand même important de se voir de visu de temps en temps. Non seulement euh, voilà, ça crée du lien, ça permet de rompre la solitude, j'essaye de caler ces moments-là sur des jours que je considère riches en interaction. Je ne vais pas me déplacer et juste coder sur mon PC toute la journée. Je vais me déplacer et je vais euh, voilà, mettre ces, ces, ces déplacements sur des jours où euh, on a des rétrospectives agiles, où on a du team building, où voilà, il y a des ateliers, etc. Pour avoir des interactions. Je le fais environ une fois par mois. Alors quelque chose que je n'ai pas connu, c'est un onboarding directement en télétravail. Euh, je conseille quelques jours au début de sur place pour voilà apprendre à connaître les gens, les pôles, etc. Et puis, euh, pour les entreprises que j'appelle distribuées, c'est-à-dire qui n'ont pas de bureau partout dans le monde, euh, ils organisent des séminaires, deux à trois fois par an, quelque part dans le monde, où ils font euh, bah, des ateliers, euh, ils travaillent, ils s'amusent, du team building, etc. Et pour eux, c'est extrêmement important, parce que c'est les seuls moments où ils se voient. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est que des deux côtés, c'est-à-dire côté colocalisé, côté euh, bureau physique, et côté télétravailleur. le plus important, c'est d'avoir envie que ça marche, de faire l'effort, d'être investi, de mettre en place des outils qui permettent euh, de, de, voilà, de communiquer, parce que pas d'outils, pas de communication, pas de communication, pas de confiance. Toujours la même chose. Surtout, n'hésitez pas à surcommuniquer, on ne pourra jamais vous reprocher de trop communiquer, donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis, c'est pas une formule magique, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des choses qui ont marché pour des équipes, d'autres qui ne vont pas marcher. Voilà, c'est comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, d'itérer sur les solutions. En ce qui me concerne, le Full Remote, ça m'a permis d'avoir l'environnement que je souhaitais, tout en gardant l'équipe et le projet qui me plaisaient. Et puis pour Pix, du coup, l'avantage, c'est que bah, les collaborateurs pardon, sont plus heureux et donc plus investis dans le projet. Au final, c'était une expérimentation euh, temporaire. L'expérimentation, elle est réussie. Moi, je suis toujours en, en full remote. Et puis, euh, ils, ont, ils ont embauché différentes personnes directement en full remote après moi. Donc du coup, euh, voilà, pari gagné. Je vous remercie. Enfin, de commencer par salut, tu vas bien pour faire un échange informel avant de passer à la question. Il y a deux écoles il y a ceux qui disent que ça c'est positif parce que ça crée une certaine politesse et un certain protocole de mise en relation et d'autres qui trouvent que ça crée une lourdeur et potentiellement perdre de temps inutile pour les deux interlocuteurs. Est-ce de que là-dessus euh, Tu parles par message ou tu parles en, en vrai Par message, mais en remote, en okay. hashtag, je vais commencer à discuter, poser une question à quelqu'un parce que je commence à dire bonjour, ça va. Euh, ou ce que je la question Alors moi je ferai un mix des deux c'est à dire que euh, juste, dire, dire juste bonjour ça va envoyer son message du coup la personne euh, en face va, va voir bonjour ça va mais a pas la question après donc elle est un petit peu euh, dérangée euh, donc elle va attendre la, que la question d'après mais du coup elle est là en mode ah qu'est-ce que je fais je reste là je vais faire autre chose encore voilà elle sait pas trop euh, moi ce que je fais c'est de euh, faire bonjour ça va et d'enchaîner avec ma question. Mais de le mettre quand même le bonjour ça va. <rire> voilà. autre question. Euh, tu disais que tu disais ce que veux bon, au revoir et que tu avais un petit résumé de ta journée. Avec, euh, ouais. euh, tu utilises des, des, des canaux privés ou c'est dans un contexte restreint Parce que par exemple, sur une société de 150 personnes, si tout le monde dit bonjour, bon, au revoir, j'ai passé une super journée, ça fait beaucoup de messages que personne ne va lire sur le monde. Ouais, euh, sur le bonjour au revoir, on a un canal euh, dédié sur Slack typiquement, où c'est que bonjour au revoir. <rire> Mais au moins ça ne pollue pas tous les autres canals, euh, voilà, canaux pardon, euh, qui sont dédiés à autre chose. Là c'est le canot euh, hello goodbye. Tu vois Donc, euh... Et puis pour, le, pour les petites réactions... Euh, typiquement, c'est sur, euh, sur un canal qui est public. En tout cas pour les réactions, les émojis. Si on veut détailler un peu plus, euh, on peut aller euh, demander à la personne, mais on peut lui demander en message perso ou en privé euh, de l'équipe en question, etc. Enfin voilà, que ce soit euh, si c'est des choses qui sont personnelles, etc. On n'a pas forcément envie que toute la boîte euh, le sache. Voilà. Merci à vous.